Raspberry PI 4 le ventilateur fait un petit peu de, de bruit et on peut donc le brancher en 3,5V ou en 5V le problème étant c'est que si on veut euh, le changer au niveau du voltage c'est à dire le, le mettre en, en plus fort en termes de vitesse du ventilateur on est obligé de débrancher le fil rouge qui est en 35 ici et le placer juste là pour qu'il soit en 5V alors je trouve ça assez embêtant d'être obligé de démonter à chaque fois le Raspberry. Donc il faut défaire le capot, le débrancher du 5V et le rebrancher sur le 3V5. Je trouve ça assez embêtant. On va pallier à ce petit problème et on va mettre un interrupteur en trois positions. Là, il est en position 0, position 1, reposition 0, position 2. Position 0, position 1, position 0, position 2. Ici, nous avons un petit marquage qui nous indique à quelle position il se trouve. Un petit trou euh, fixer l'interrupteur. Que ce soit bien solide, pisser une vis. Il va falloir souder dur la troisième broche. Celle-ci, ici, du 5V. 5 volts. ça, c'est la masse. Le moins. Et ici, là. C'est du 5 bottes Une image plus détaillée pour qu'on puisse bien voir exactement où faire les soudures. Ça, c'est pour le moins. Nous allons faire le plus. Donc le moins, le plus... Et ça, ça sera le plus 5 volts.